La force de notre métier euh, poissonnier euh, traditionnel hein, sur un marché, c'est hum, travailler du poisson de qualité, faire nos achats euh, sur les, les criées locales hein, où il y a de la pêche côtière, hein, notamment au Dierne, le Guilvinec, Saint-Guenolé, euh, Concarneau. Et avoir donc un poison qui, qui, qui, qui soit extra pour la, la clientèle locale pour se différencier ben des, des grands magasins. C'est un métier qui est, qui est super parce que qu'il bon, faut déjà aimer le poisson, c'est sûr, mais il y a un côté relationnel qui, qui est extraordinaire. Bah, la journée, elle démarre tôt, c'est à peu près 4h30-5h le matin, donc pour la préparation de la marchandise, hein, qu'on a en général acheté la, la veille. Euh, donc on prépare nos, nos filets, nos, nos, nos poissons, euh, on les met en, en petites caisses, hein, on, les, on les prépare, on fait, on fait notre gaz, on charge le camion, on vient sur le marché ici, on prépare notre étal, hein, on dispose toutes de nos de marchandises et une fois que tout est en place, ben, pour euh, 8h30 à peu près, on, on commence la vente. Hein, et ça dure en général jusqu'à midi et demi, euh, voire 13h. Ensuite, on, eh ben, on repart euh, très vite hein, pour faire les achats de, de, qui se passent l'après-midi sur les criers Bigouden ou Audierne. Et pour recommencer le lendemain donc c'est des journées qui durent euh, longtemps <rire> qui sont longues <rire>